Cette semaine, j'ai reçu un SMS de Justin qui est cadre dirigeant dans une grande entreprise financière. Ce SMS disait « Petit clin d'œil, méthode communication efficace appliquée aujourd'hui, je suis sorti content, au plaisir de se parler, Justin. » Justin a participé à l'un de mes séminaires de formation il y a quelques mois. Et depuis, il m'appelle de temps en temps pour me poser des questions, se préparer pour une prise de parole, me raconter ce qu'il fait. Bref, son SMS m'intrigue et je l'appelle. Il me raconte qu'il a participé à un entretien de recrutement au sein de sa boîte pour prendre un job qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui et du coup pour lequel il n'a pas forcément les compétences requises. Donc l'enjeu n'est pas énorme. Si ça marche pas, c'est pas bien grave, mais il se dit qu'il va en profiter pour tester les techniques que nous avons travaillées ensemble. Pour se préparer, il réfléchit à son intention, c'est-à-dire ce qu'il aimerait vraiment que son interlocuteur lui dise à la fin de l'entretien. Et il se dit que son objectif, c'est clairement lui donner envie de me recruter. Lorsqu'il arrive, dans le bureau de son potentiel patron, il a l'impression que celui-ci n'a pas vraiment préparé cet entretien. Et, après quelques phrases assez floues, le recruteur lui dit « Bon ben, présentez-vous rapidement et ensuite je vous donnerai quelques informations sur le poste. » La phrase classique, banale d'introduction dans ce genre de rencontre. Justin lui répond « En fait, je vous propose de faire autrement. » Moi. » Je veux vous donner envie de me recruter, et pour ça, je vous propose de me dire ce que vous recherchez. Et ensuite, je vous dirai comment, de mon point de vue, je corresponds à vos attentes. » Le recruteur, de ce que Justin m'a raconté, a eu l'air un peu surpris. Et puis après un temps, il lui répond « Ok, on peut faire comme ça. » Et du coup, Justin a pu lui poser tranquillement toutes ses questions, en creusant les réponses de manière à avoir une vue claire des leviers, ce qui pourrait donner envie à la personne en face de lui de le recruter. Au final, l'entretien s'est déroulé de manière très fluide, posée, détendu, avec un vrai échange, piloté par le candidat. Justin a pu ensuite exprimer des arguments efficaces, directement connectés aux envies exprimées par le recruteur, traiter les questions, les remarques dans le mouvement, au lieu d'être coincé dans une attitude passive et attentiste. Et pour conclure, il lui a posé la seule question qui compte. Est-ce que je vous ai donné envie de me recruter Réponse, « Ben, ça dépend pas que de moi, il va falloir que vous rencontriez l'autre manager. » Mais pour moi, c'est sûr, ça peut le faire. Conclusion de Justin, ce que j'ai compris, c'est que dans un entretien de recrutement, ce qui fonctionne, c'est quand le candidat commence à diriger l'entretien. J'ai adoré parce que c'est ce que je lui avais répété pendant deux jours. Évidemment, parce que sinon, comment voulez-vous montrer votre vraie personnalité votre vraie énergie. Encore aujourd'hui, la plupart des candidats se mettent dans une position passive, statique. Ils sont en quelque sorte soumis aux attentes des recruteurs. Ils vont présenter leur CV, que les recruteurs ont déjà lu théoriquement. Et donc, ils vont le faire en mode PowerPoint, Word sur patte. Et puis ensuite, ils vont attendre les questions en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises, qu'il n'y aura pas de questions de pièges, et qu'ils seront capables de répondre de manière à peu près intelligente. Pour moi, cette manière de faire ne fonctionne plus du tout. Et comme je peux être assez provocant sur le sujet en formation, certains testent et ils voient que ça marche. Et vous, vous en pensez quoi J'attends toutes vos remarques, réactions, questions sur la page de commentaires.